Bonjour à tous, euh, moi c'est Jules, enchanté, je suis euh, développeur Python backend, je fais beaucoup de flasques, euh, c'est ma grande passion et je suis ravi d'être là avec vous, on est euh, 56 actuellement, on était 59 tout à l'heure, c'est génial. Euh, du coup je vais vous partager mon écran et moi je vais parler de PyCharm, euh, qui c'est qui utilise PyCharm ici dans l'assemblée euh... Euh, sur un coup de, euh, de euh, mois au chat. Euh, et on va parler de Debugging PyCharm Ah génial, il y a plein de monde, du coup ça va vous être utile. Euh, donc voilà, donc on va parler de Debugging PyCharm je sais pas si vous avez déjà utilisé euh, Trop cher pour du perso, il y a la version euh, il y a la version euh, éducationnelle qui existe et après vous pouvez demander à vos employeurs de vous acheter euh, la version. Euh, et du coup, on va parler de euh, debugging PyCharm. Euh, du coup, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le debugger euh, intégré, euh, mais c'est plutôt pratique. Pas de garde-chapelle, en effet. Imax, Vim, PyCharm, VS Code, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc là, normalement, hein, vous devriez voir mon écran. Euh, je ne vais pas euh, pouvoir regarder le chat euh, en même temps, du coup, parce que je suis euh, en train de partager mon écran. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Alors, euh, donc PyCharm, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir euh, la taille. Je pourrais zoomer comme ça. Voilà, comme respire, ça, euh... respire, respire. <rire> comme ça, on va, on va bien pouvoir euh, voir le code. Donc, euh, rien d'exceptionnel, rien de compliqué. L'idée, c'est principalement de vous présenter euh, les outils de débogage. Euh, donc, je suis Charm pour ceux qui utilisent. Euh, euh, donc, on a euh, la fenêtre de code principale et en haut à droite, on a plein d'outils euh, super géniaux euh, qui sont euh, des euh, configurations de run euh, et on peut euh, lancer notre code euh, simplement euh, ou en mode euh, debug. Euh, donc nous ce, moi, ce que je vais vous présenter du coup, c'est euh, euh, la, la fonction de debug qui est ici. Euh, comment ça fonctionne Donc là, bon, j'ai mon petit code simple, rien d'exceptionnel. Je fais des additions, des divisions. Les plus euh, les plus euh, avertis d'entre vous pourront voir que il euh, y a déjà un problème euh, euh, directement. Mais du coup, si je lance euh, mon code, donc pour euh, pour le lancer, soit on peut le lancer tout simplement dans le terminal, donc en faisant euh, Python euh, là en, en l'occurrence main.py. Ou alors euh, on peut le lancer avec euh, le, euh, le, les configurations euh, de PyCharm euh, directement euh, ici en faisant hop, euh, donc on a des templates par défaut et en faisant un petit plus, on a plein plein plein d'options et on a une option Python. Euh, ici en l'occurrence, on va choisir donc euh, notre script euh, main. On peut lui passer des paramètres, euh, des variables d'environnement, etc. Euh, le Working Directory. On n'a pas besoin d'y toucher ici. Et euh, en faisant ça, je vais pouvoir le lancer en appuyant euh, ici, ou en faisant en effet, euh, comme c'est écrit, euh, Shift F10. Et on a une erreur aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, de ça Bon, euh, si on ne sait pas d'où elle vient, que le code est très imbriqué, etc. On peut euh, regarder euh, euh, facilement en euh, lançant euh, notre programme euh, comme ça. En cliquant sur le bouton Debug, <coughs> Et euh, ça va euh, démarrer PyCharm euh, en mode debug euh, et notre programme en mode debug. Là, ce qui s'est passé, c'est que, alors je vais un tout petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, euh, je n'ai pas mis de breakpoint nulle part dans mon code. Il s'est arrêté tout seul au moment de l'exception. Euh, ici en haut euh, du truc, on a écrit exception, voilà, 0 division error, donc euh, en l'occurrence je fais une division par zéro, parce que dans ma fonction, another function, je fais un euh, 1 divisé par 0, donc forcément ça ne marche pas. Euh, et euh, si j'essaye d'avancer, du coup, le programme va cracher et s'arrêter, et on aura dans notre console du coup notre euh, erreur de division par 0. Euh, donc ça c'est une des choses qu'on peut faire. Euh, du coup, on va pouvoir le résoudre, on va dire on va diviser 1 par 2 par exemple. Et là si je le relance classique, bon j'ai aucune sortie, mais si je veux print une de mes valeurs de retour, ça fonctionne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec ce debugger eh ben, Du coup, on peut mettre des breakpoints. Pour mettre un breakpoint dans PyCharm, si j'ai PyCharm qui a de crash, euh, il suffit tout simplement de euh, clic gauche sur entre les chiffres et euh, la, la, le début de votre zone de texte ici. Donc par exemple, je vais mettre un breakpoint au tout début ici. Il y a un petit euh, point rouge qui apparaît et euh, la ligne elle est surlignée en rouge pour bien qu'on voit facilement que c'est un breakpoint. Et si du coup je lance PyCharm en mode debug, dès qu'il va arriver à cette ligne-là, le programme va s'arrêter. PyCharm va me donner la main, et en l'occurrence, euh, dès que je démarre le programme, ici, on voit euh, plein de choses qui s'affichent à l'écran. Alors, premier truc, tout ce qui est en haut, euh, c'est plein d'informations, bah, du coup, typiquement, euh, les built-ins, euh, donc euh, euh, tout ce qui a été importé, euh, les fonctions avec euh, leur place dans la mémoire. Euh, la ligne verte, ici, c'est la ligne sur laquelle euh, on est actuellement arrêté, et qui va donc être exécutée, et ensuite, en dessous, Hop, on a euh, un débuggeur avec plein d'informations, plein de boutons, etc. Que je vais expliquer. Premier truc, euh, on peut voir ici euh, la, la pile d'exécution et à gauche tous les, euh, toutes les, euh, les variables euh, qui sont disponibles euh, au moment de l'exécution. Et euh, on a aussi une console ici si on veut pouvoir euh, tester des choses. Euh, et on peut regarder du coup toutes nos toutes nos valeurs euh, si on souhaite parce que j'ai ouvert. Euh, et on peut aussi les modifier durant l'exécution. Donc euh, là par exemple j'ai euh, ma first var, je vais appuyer sur le petit bouton ici qui s'appelle step over, et du coup il va passer par-dessus cette ligne, l'exécuter euh, classique, euh, et euh, ensuite attendre à la ligne suivante, parce que du coup euh, on va faire du débugage ligne par ligne. Et là on peut voir que du coup first var, first var pardon, il est égal à 1 parce que c'est ce qu'on lui a demandé, et en effet ici on voit que first var, c'est un entier et il est égal à 1. je peux le modifier euh, en faisant clic droit et euh, set value, je peux aussi euh, copier sa valeur, attention, euh, certaines fois si on copie une valeur qui est une chaîne de caractères, il va vous mettre des guillemets en plus, ça peut être gênant, plus euh, plein d'autres options qui ne sont pas forcément euh, euh, nécessaires pour euh, quelque chose de très basique. Et donc on a notre première valeur, on peut faire un test dessus, si je veux juste voir à quoi elle est égale, on peut la taper ici dans la console, c'est un REPL classique, hein, sur lequel je peux importer n'importe quoi, ça va fonctionner, et du coup ça permet de débugger pendant que votre programme est en train de tourner en fond, juste pour voir pourquoi est-ce que la ligne elle marche quand je le fais en REPL mais pas dans mon programme. Donc voilà. Donc là on a pu faire un step over, euh, et du coup on va euh, exécuter la deuxième ligne, donc là je vais récupérer option fait 2 d'affilée, euh, j'ai récupéré ma second var, euh, et du coup j'ai fait aussi my myFunction euh, qui me renvoie 4, euh, mais du coup je ne suis pas rentré dedans, pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré dedans, parce que du coup je passe le step over il passe par dessus la ligne, il ignore complètement, il reste seulement dans le même fichier, euh, et même euh, il reste seulement dans la même fonction, et du coup si je continue, il va jusqu'à la fin euh, sans rentrer dans mes fonctions du coup on va le recommencer et cette fois-ci on va utiliser step into step into, c'est intéressant parce que du coup si je clique dessus là cette fois-ci je vais rentrer dans ma fonction pour pouvoir voir son fonctionnement donc là si je clique sur step into on peut voir que ici ça a changé et là en effet j'ai mes deux valeurs dans cette fonction qui sont a et b et euh, et on va faire une opération mais attention si je fais step into là euh, je vais rentrer directement dans random.py et ce n'est pas forcément ce que je veux parce que en effet euh, bah euh, je n'ai pas forcément envie de voir je sais que euh, Rand, euh, Randint en l'occurrence il va me renvoyer ce que je veux je ne pense pas que ce soit là le problème je n'ai pas envie d'aller lire euh, tout le code etc euh, donc nous ce qui m'a intéressé en fait euh, c'est plutôt la ligne qui est après qui s'appelle step into my code donc si je reviens euh, sur celui d'après euh, un petit trick euh, si vous retournez euh, sur votre fichier et que vous mettez euh, votre curseur là où vous voulez revenir, vous avez un bouton ici qui s'appelle Run to Cursor, et il va avancer jusqu'au curseur, donc euh, ça vous permet d'éviter de, de step vous-même manuellement, euh, jusqu'à que vous reveniez là où vous vous en vouliez. Donc là on va continuer, et du coup cette fois-ci je vais utiliser Step into my code, qui va me permettre de continuer, là j'ai my other function qui va me rediriger dans un autre fichier, et pareil euh, il va faire son addition et renvoyer la valeur, et pareil pour encore une dernière fonction qui va faire une division. <rire> Une autre solution euh, quand on rentre sans faire exprès, ça arrive souvent. Euh, je ferai un exemple avec Flask après. Euh, quand vous êtes en train de step into euh, euh, et que euh, sans faire exprès, euh, mince, je me suis trompé de, de bouton. Si vous êtes en train de step into et que euh, accidentellement euh, vous rentrez dans une euh, dans une lib, mais que vous ne voulez pas recommencer votre debug parce que euh, vous avez dû envoyer un JSON par exemple en Flask, euh, ce qui est intéressant, c'est quand vous, pou vous pouvez euh, par exemple utiliser step out qui est ici, la petite flèche jaune vers le haut, qui vous fait ressortir de cette fonction-là à chaque fois. Donc là, je sors de Rage, là je vais sortir de randint, et là je vais sortir de ma function, tout en continuant à euh, exécuter euh, toutes ces fonctions-là. Donc voilà. Euh, et ça, du coup, c'est la base de la base de tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec PyCharm. Alors ça, c'est sur un script basique. Euh, personnellement, moi, ça je ne fais pas souvent des scripts bah, comme on aurait pu faire euh, euh, Julien. Euh, a chaque fois qu'on exécute, si on exécute une fonction, par exemple un, un join qui va prendre beaucoup de temps, parce que c'est une très grosse liste ou un très gros set, euh, en l'occurrence vous allez voir le temps que ça va prendre quand vous appuyez sur la step suivante, parce que vous allez voir bah, que la ligne passe pas à la ligne suivante immédiatement, parce qu'on doit attendre. Euh, donc voilà, avant que je passe à, à l'exemple suivant, est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça ou, ou pas oui, il y a Serge qui demande si on peut descendre dans du code natif en basculant sur GDB. Alors, bonne question. J'ai jamais eu à le faire, mais il y a potentiellement quelque chose qui permet de le faire. Euh, C'est quoi ça Non. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, Peut-être. Euh, de base, ça attache un, un débugger qui s'appelait le PyDev. Euh, mais je pense que ça doit se faire. J'ai jamais cherché parce que j'ai jamais eu besoin d'utiliser GDB en fait. J'ai jamais il utilisé GDB. Il ouais. le fait pas naturellement. Euh, D'accord. Voilà. Si c'est du pur Python, il le fait. Euh, mais dès qu'on va toucher à des fonctions C par exemple, il ira, il ira pas plus loin. Il, il, il considérera comme un, spe, comme un step euh, directement en fait. Ok. Euh, personnellement, j'en ai jamais eu besoin puisque ça m'a toujours convenu euh, tout ce que ça faisait euh, ce debugger là. Voilà. D'autres questions ou pour l'instant on va non. Ok. Et du coup, moi, c'est beaucoup plus light que ce que propose euh, du coup, Julien. Un autre exemple avec Flask, euh, du coup, qui est un, un, un qui est un micro-framework web. Euh, ici, j'ai une, une route simple, donc slash, euh, qui prend un get avec un filtre optionnel. Euh, si euh, mon filtre euh, veut dire, euh, est égal à template A, alors je euh, renvoie un template JinJa2, sinon je renvoie un, un JSON. Euh, et euh, ici, je vais vous montrer deux trucs qui sont super utiles. C'est le debugging des templates. Euh, et euh, le debugging conditionnel. Alors, on va commencer par euh, le debugging des templates. Euh, du coup, donc, si je lance mon programme, euh, avec euh, PyCharm, si vous mettez un, un if égale main, euh, vous avez un petit bouton, une petite flèche ici. Euh, si vous faites clic droit dessus, vous pouvez run euh, en debug, euh, ou alors vous pouvez le run euh, en cliquant juste clic gauche, et ça va le lancer euh, tout seul. Donc nous, en l'occurrence, on va vous le lancer en debug. Donc je vais cliquer sur le bouton de debug, je vais stop and rerun, et il va le relancer avec euh, avec PyDev pour les debug. Et donc, si je vais sur mon navigateur, hop, et que, donc là, en l'occurrence, il me renvoie mon filtre parce que je lui ai rien mis, et que je mets filter est égal à template, c'est pas le meilleur exemple. Là, j'ai euh, un breakpoint qui s'est déclenché dans mon template euh, qui est du HTML avec euh, Jinja. Pour ceux qui ne connaissent pas Jinja, du coup, c'est un templating engine, comme on peut trouver dans Django, ou euh, même juste dans d'autres trucs euh, JavaScript. Euh, là, en l'occurrence, je place euh, myvar qui est égal à A et euh, pour chaque item dans ma liste, donc en l'occurrence euh, ma liste je dois pouvoir la trouver ici, c'est euh, A, B C, euh, il va euh, placer cet item dans un paragraphe. <rire> et du coup euh, c'est super pratique parce que euh, si vous devez faire euh, je sais pas quoi euh, en Jinja, euh, et que vous devez euh, je sais pas, faire un mail par exemple et mettre euh, plein d'items à l'intérieur, et que vous voyez qu'il y a un problème euh, quelque part, et ben vous pouvez itérer tout simplement dessus, et à chaque fois euh, voir euh, quelles valeurs sont placées, euh, et où est-ce qu'on en est dans ma liste? Donc, item, il doit être en l'occurrence à une autre valeur. Là, on en est assez. On n'a rien qui s'affiche dans la console, mais on peut aussi débugger dans la console et voir à quelle est la valeur d'item. Et une fois que j'arrive à la fin de ma liste, là, la route est terminée et j'ai bien mon HTML qui s'affiche. Et donc, c'est super pratique. C'est un exemple très très simple, mais pour ça marche pour des fichiers HTML qui font des, des milliers de lignes. Il hein. n'y a aucun problème. Il faut par contre en revanche pour que euh, le euh, fichier soit euh, détecté comme un fichier euh, template sur lequel on peut mettre des breakpoints, il faut qu'il soit nommé en .jinja2. Si c'est un .html, ça ne va pas marcher. Euh, donc voilà. Et euh, du coup, dernier truc, euh, les euh, conditionnels. Euh, donc un truc qu'on peut faire, euh, qui est très utile, c'est euh, imaginez que vous êtes dans une boucle et euh, quand euh, une certaine valeur. Euh, est égal à euh, 5 par exemple euh, ça casse. Et vous savez pas pourquoi Et eh ben ce que vous pouvez faire plutôt que d'attendre que ça euh, plutôt que de scroll euh, et de faire euh, suivant suivant suivant suivant jusqu'à qu'on arrive à 5. Alors 5 c'est petit mais euh, euh, moi ça m'est arrivé de le faire pour 1000 et eh ben on peut mettre une euh, un breakpoint conditionnel. Donc en l'occurrence, euh, je vais euh, arrêter ici euh, sur le return mais seulement si donc en faisant un clic droit alors là, je peux restore parce que je viens de le supprimer, mais je vais suspend euh, le trade si le euh, myfilter euh, va être égal à par exemple euh, euh, test underscore a. Et du coup, si je démarre euh, en debug, je vais sur mon navigateur euh, et que je mets un filter, peu importe, il va me renvoyer euh, mon filtre. En revanche, si je lui mets un test. Là, il va s'arrêter, il va me ramener ici parce que, attention, le breakpoint a été euh, touché. Et là, euh, du coup, je vais pouvoir euh, avancer, débugger, euh, tester euh, pourquoi est-ce que ça marche pas, faire mes fonctions une par une. Euh, et du coup, euh, à la fin, euh, renvoyer. Voilà. Là, typiquement, c'est là où, c'est dans ce genre de cas, euh, quand on fait step over, une fois qu'on arrive à un return dans Flask qui te ramène dans, euh, euh, dans ces fonctions-là, euh, donc le dispatch, le dispatch request. Et du coup, euh, c'est très très long donc euh, on peut faire euh, un autre bouton qui est utile régime programme donc là il va euh, arrêter euh, de débugger de faire du ligne par ligne jusqu'à que il y ait le breakpoint qui soit euh, euh, atteint euh, une, deux, une seconde fois euh, donc voilà c'est ça la base de la base du euh, du débugger de flask euh, c'est le, le plus simple que vous pouvez faire, c'est ce que moi personnellement j'utilise le plus souvent. Il euh, y a d'autres options, il euh, y a pas mal de choses qu'on peut faire euh, qui sont pas mal, euh, en revanche euh, j'ai jamais pu les utiliser euh, correctement, on peut profiler euh, certains programmes directement dans Flask et euh, lancer un coverage, euh, mais j'en ai jamais eu besoin en particulier, et puis euh, en l'occurrence les outils qui qu ont été présentés par Julien juste avant ont l'air euh, beaucoup mieux que, euh, que ceux que proposés par PyCharm, bien que je les ai pas testés. Voilà, est-ce qu'il y a des questions euh, Bruno oui, il y en a une sur euh, l'utilisation avec Citon. J'ai jamais testé non plus, parce que, pareil, euh, j'ai jamais utilisé Citon en l'occurrence pour ça. Euh, Vas-y, euh, Marc, tu veux dire quelque euh, chose Non, enfin, CITON, moi je sais que j'utilise Citon et je sais que PyCharm est capable de rentrer dans les fonctions en Citon. Par contre, il ne faut pas qu'elles soient. En fait, il les appelait, il les lit en Python en fait. Il réimplémente donc du coup c'est pas très intéressant mais comme c'est du debugging et pas de la perf c'est pas grave donc c'est tout en Citon ça fonctionne mais il va, il va pas faire il va pas avoir appliqué les performances de Citon mmh. voilà moi l'avantage principal que je trouve à faire ça directement plutôt que gdb bon c'est graphique euh, je suis moins euh, je suis moins low level que euh, que Julien euh, mais du coup euh, Pardon, il y a quelqu'un qui m'appelle, voilà. Je suis moins le level que Julien, euh, en l'occurrence, euh, je trouve ça bien parce que on peut facilement trouver euh, euh, quelle variable à quelle valeur tester euh, une par une. Euh, par exemple, euh, avec Julien, on est en train de, dé de développer euh, PyDoctor, qui est un bot pour euh, close euh, et merge les, euh, les pull requests directement sur euh, sur Python euh, la documentation de Python, euh, un peu pour copier un bot qui existe déjà sur ces Python. Et euh, c'est vachement pratique parce que du coup, euh, je reçois un webbook euh, et euh, je peux... Euh, checker facilement que contient le dictionnaire qui m'a renvoyé facilement voir pourquoi est-ce que ça marche pas même si c'est pas mon code et donc c'est vachement pratique voilà Alors, attention est-ce que Picharm peut gérer le built-in breakpoint le built-in breakpoint le mot des breakpoints ouais bonne question j'ai pas essayé ah. on peut, on peut essayer en, en live je crois qu'il le fait. Il n'y a pas de... 3.6 Je suis en 3.9. Ça marche. On va voir. En effet, ouais, ça fonctionne et il s'est arrêté au même endroit. Donc Je suppose, mais je sais pas. Peut-être que PyTerm insère un fake breakpoint comme ça. Non, non, mais c'est ça en fait... Euh, comme, ouais. comme, il lance un, comme il lance un serveur qui surveille le process il le voit en fait il, il, il voit dans la bien. stack qu'on est sur un breakpoint donc il est capable de le catcher. du coup, il s'arrête au même endroit okay, ouais. ça marche, bah voilà. du coup oui il gère les breakpoints comme ça aussi alors il y a une question sur le support de Jinja dans la version ouais. communautaire a priori la réponse est non non, euh, non, non, ça ne gère pas euh, dans la version communautaire Jinja. Moi j'ai la version pro euh, parce que j'ai de la chance. Euh, si vous êtes étudiant, vous avez la version pro gratuite, ça c'est génial. Tant que vous avez une email, un email étudiant, euh, vous avez le droit à la version pro gratuite. Et en vrai, quand ils viennent à la PyCon, ils en distribuent gratuitement. Donc, ne euh, n'hésitez oui, oui, pas à venir ils à la sont... PyCon. <rire> ils sont, ils sont, ils sont uh, JetBrains sont vraiment très, très sympas. Uh... Ils sont assez cool, ouais. Ils... Vraiment, il n'y a pas de. Et la dernière fois que j'en ai négocié pour mon entreprise, je les ai appelés. Bon, ils font leur, leur, leur, leur, euh, studi... enfin, leur sur Skype. enfin, euh, siège... leur siège est à, est à Prague. Ouais. Mais, euh, tu les appelles, tu leur dis, écoutez, on n'a pas beaucoup de moyens, euh, vous pensez qu'on peut faire quelque chose? Et ils nous ont fait 33% de réduction sur toutes nos licences. Donc, ça va, ils sont, ils sont ouais. commerçants. <rire> ouais, non, ils sont, ils sont très sympas. et euh, Personnellement, euh, bon, je n'ai pas encore besoin de la payer, mais je pense que je paierai la licence euh, le jour où j'aurai besoin de la payer parce qu'il y a quand même pas mal d'outils qui sont plutôt cool, plus tous les plugins. Paul, oui, il y a le remote debugger. Le Remote le... Oui. pour euh, s'attacher à un process distant. Ouais, ouais, ouais, il y a, par contre, je ne sais pas comment on le configure. Euh, Est-ce que j'en